Je m'appelle Clara, lui, c'est le Docteur. Qui est ce Docteur et quels sont ses plans J'essaie de sauver cette planète. Ce yacht, c'est un être tyrannique. Brillant et talentueux. Incroyablement arrogant. Ah, les humains. <rire> <rire> ça suffit, ça n'était même pas drôle. Docteur Wu, du lundi au vendredi à 19h05 sur Énergie 12.